bonjour à tous c'est avec grand plaisir que j'accueille camille wagner d'ailleurs c'est wagner ou wagner wagner <rire> wagner ok euh, et bah, je suis très contente de t'avoir pourquoi parce que ça fait euh, quelques années maintenant que euh, j'ai découvert euh, ton compte instagram où tu t'es positionné dans une niche qui était de l'organisation d'événements et je me suis dit waouh c'est génial ça m'intéresse non seulement ça m'intéresse mais je vois quelqu'un qui est passionné sur ce sujet bah génial et je me suis dit bah mon audience va grave grave kiffer euh, et puis en plus bah c'est un des plus gros leviers qu'on a utilisé, nous, pour développer notre business. Donc, oui. merci à toi d'être là. Tu accompagnes aujourd'hui les entrepreneurs dans leur oui. création d'événements digitaux, dans leur création de sommets virtuels. Donc, est-ce que Camille, juste avant de te présenter, est-ce que tu veux nous dire ce que sont ces sommets virtuels et ces événements digitaux succinctement avant qu'on rentre dans le détail après Et puis après, bon, on sera très curieux de mieux te connaître de savoir comment tu en es arrivé là, et puis, et puis bah, de, de prendre le maximum de conseils que tu as à nous donner pour que nous aussi on puisse améliorer ou créer nos événements. Yes, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation aussi. Je suis ravie d'être là parce que moi aussi ça fait un moment que je te suis, notamment par rapport à tes sommets virtuels. Euh, donc je effectivement pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde des sommets virtuels. C'est les sommets virtuels, c'est une forme d'événement euh, digital euh, qui a émergé il y a quelques années. Euh, donc euh, d'abord euh, comme euh, beaucoup de choses aux États-Unis euh, et qui arrive de plus en plus en France. Je pense que. Les premiers sont arrivés euh, déjà il y a dix ans et forcément avec l'arrivée de la pandémie, ça s'est vraiment démocratisé il y a deux ans quand on s'est tous retrouvés un peu coincés et que la seule façon de rassembler des, des audiences c'était le digital. Et en fait on a découvert vraiment des nouvelles opportunités de connecter les gens, quel que soit leur emplacement géographique et ça c'est le grand avantage du digital. Et donc euh, voilà, les sommets virtuels... Il n'y a pas de format euh, obligatoire, et c'est ça qui est bien avec, euh, avec euh, cet outil, c'est qu'on peut être très flexible. En général, ce qu'on voit, c'est euh, des événements qui se déroulent sur une semaine. Avec deux ou trois sessions par jour qui sont stratégiquement placées selon l'audience qu'on vise, donc les horaires. Si c'est des gens qui travaillent la journée, on va essayer peut-être téléviser les soirs. Si on vise, on vise pardon, des parents qui vont être plus occupés ce, sur des, certaines tranches horaires le soir, on va essayer d'éviter ça. Voilà, enfin, il y a plein de choses à prendre en considération. Ça peut aussi être un sommet virtuel qui se déroule sur une journée euh, entière. Euh, voilà, il y a différents formats. Euh, le principe, c'est que ce sont des sessions, en général des conférences, euh, avec un ou plusieurs intervenants, en live ou pas, préenregistrés, ça c'est un débat. Euh, voilà, et qui sont autour d'un thème commun, où on va faire intervenir plusieurs experts sur cette thématique et où... Euh, on propose à l'audience d'interagir avec les intervenants. Voilà, j'espère que c'est clair. Okay, génial, génial. Et puis, alors, en tout cas, donc c'est ce que je disais, hein, c'est que nous, ça nous a permis, par exemple, d'avoir des milliers d'inscrits à ces événements euh, sans forcément payer euh, d'argent en publicité. On a passé un bon moment, ça nous permet de networker. Et puis derrière, en tant que coach, ce qui est intéressant, c'est euh, d'avoir des appels avec des prospects qualifiés qui ont passé une semaine avec vous pour pouvoir leur proposer votre programme d'accompagnement. Euh, Camille, comment tu t'es lancée dans, cette, euh, dans ce domaine euh, Raconte-nous un peu ton parcours. Ça nous intéresse toujours avant qu'on revienne sur des conseils et des bonnes pratiques. Oui. Alors, je suis chef de projet événementiel, c'est mon métier. J'ai été formée, euh, j'ai un master dans ce domaine-là, euh, et j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans cette année, euh, comme chef de projet événementiel pour des congrès médicaux euh, à l'international, donc très très gros, euh, un peu partout en Asie euh, et en Europe, euh, avec 10 000 personnes en présentiel. Donc, euh, une gros, grosse production. Euh, à l'époque, que je réfléchis mais on n'avait pas de digital euh, en tout cas on filmait euh, les événements mais c'était plus pour euh, de la réutilisation derrière on n'avait pas de transmission en direct euh, et en fait ce qu'on faisait on avait trois quatre gros événements par an mais on faisait en fait des webinars euh, entre les événements euh, live pour engager les audiences toute l'année en fait euh, et donc ça c'était déjà il y a dix ans euh, j'ai fait ça pendant trois ans et ensuite je me suis mise à mon compte. Et j'ai travaillé pour beaucoup, beaucoup d'agences de, et d'entreprises diverses et variées. Euh, et aussi pour des entrepreneurs qui voulaient un peu développer le côté événementiel euh, et rassembler leurs audiences. Euh, et il y a deux ans, donc la pandémie est arrivée. J'ai perdu, comme beaucoup de gens, des contrats euh, pour des événements physiques. Euh, et je me suis totalement nichée dans l'événementiel digital. Ma grande force... Euh, à ce moment-là, c'est que j'avais déjà cette expérience digitale que beaucoup de chefs de projet événementiel n'avaient pas. Il y a beaucoup de chefs de projet événementiel de personnes dans l'événementiel qui avaient une expertise très euh, sur le terrain, sur les événements physiques et qui n'étaient pas du tout dans le digital. Et il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas pris ce virage et qui le regrettent. Euh, voilà, donc moi, ça m'a sauvée, clairement. Euh, j'ai développé Events Events, je suis rentrée en contact avec des entrepreneurs qui avaient déjà fait des sommets virtuels. J'ai fait des études de marché, etc. pour voir euh, ça. Est... On est déjà sur un marché qui est assez saturé aux États-Unis. Euh, et dans, en francophonie, euh, au Canada, euh, France, etc., il euh, y a encore beaucoup de place à se faire. Mais clairement, depuis deux ans, moi, je fais une veille assez active. Et donc, je, comme j'ai dit, c'est comme ça que je t'ai découvert aussi. Euh, je fais une veille assez active sur euh, les entrepreneurs qui font des sommets virtuels et euh, on est clairement euh, sur une augmentation en termes de fréquence. Il y en a de plus en plus, ça intéresse de plus en plus, justement comme tu l'as dit, parce qu'il y a un potentiel énorme en termes de visibilité, parce qu'aussi on a une audience qui s'est habituée à, euh, au format digitaux. qui n'était pas forcément le cas avant et avec tout ce qui s'est passé, et comme dans de, beaucoup d'autres industries euh, depuis deux ans, les gens ont pris l'habitude de consommer du contenu en ligne sous d'autres formes qu'avant. Donc euh, voilà, Donc depuis deux ans, je suis euh, exclusivement sur euh, les sommets virtuels et les événements digitaux euh, pour les entrepreneurs. Et j'ai récemment aussi, euh, ça c'est les derniers deux mois, repris une activité salariée parce que j'ai une grosse opportunité pour un, un journal euh, à l'international qui a donc un département conférence et où là on fait des grosses productions aussi euh, digitales Physique et hybride. Voilà. Okay, et ça consiste en fait ton, ton travail en tant que salarié, si tu veux en parler, et puis quand tu accompagnes les entrepreneurs, qu'est-ce que. Tu fais parce que finalement tu es consultant tu es coach aussi donc ça nous intéresse un peu de connaître les, les coulisses de ton accompagnement si tu veux bien alors avec mon entreprise events events je fais du consulting j'accompagne euh, les entrepreneurs qui du coup veulent créer leur propre événement virtuel euh, en général le profil ce sont euh, des coachs et des entrepreneurs qui ont euh, deux trois ans d'activité derrière eux qui ont déjà des produits qui marchent etc qui sont un peu qui ont déjà un peu déroulé toute leur euh, toute leur suite de communication qui ont euh, des réseaux sociaux qui ont euh, un blog régulier une newsletter et tout ça ça ils ont fait ça ils ont ça roule etc et ils arrivent en fait ce que j'ai constaté c'est qu'ils arrivent en général un peu à un, à un palier où ils sont un peu bloqués ils ont du mal à passer un peu au niveau supérieur. Euh, et ils ont besoin d'un boost de visibilité. Et en fait, l'événementiel, en général, que ce soit digital ou pas, l'événementiel fait que euh, ça crée un impact. Et, et pendant euh, deux, trois semaines de temps de promotion, en tout cas sur les événements digitaux, euh, on fait beaucoup de bruit d'un coup. Euh, on, euh, comment dire en français on, euh, on fait participer vraiment les intervenants euh, à la promotion, aux efforts de promotion. Et en fait, ça crée une espèce de bulle médiatique qui fait que euh, l'événement prend euh, beaucoup d'ampleur. Et effectivement, on a beaucoup d'audience, etc. Euh, on est dans la presse. enfin voilà, Et en général, ça débloque des paliers et euh, on double ou on triple notre mailing list tout en euh, engageant une audience, en gagnant leur confiance, etc. Et en général, on, on le verra peut-être après, mais... On propose une offre payante à l'issue du, du sommet si le sommet est gratuit, mais en général les sommets virtuels sont gratuits puisque le but c'est la visibilité. Euh, on peut proposer une offre payante et ensuite l'intégrer effectivement à lancement pour une offre payante plus pour une pour un accompagnement euh, personnalisé etc. Donc en fait le but c'est de générer énormément de visibilité pour ensuite avoir un pool de prospects prêts à acheter en fait. Voilà et qualifier. Et qu'est-ce que tu as appris de tes expériences passées et actuelles dans le monde plus corporate ouais. qui pourrait nous servir à nous, coach Alors, les choses bougent très vite en ce moment. Et c'est aussi pour ça que euh, j'ai pris cette décision de ce qui était… On m'aurait dit ça il y a six mois, je pense pas que je me serais cru moi-même. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai pris ce, ce job. C'est que c'est une entreprise qui est très innovante, euh, qui a aussi énormément de budget. Donc, en fait, on joue avec des gros budgets, ce qui permet de tester beaucoup de choses. Euh, et là, ce qu'on voit clairement, c'est que euh, les gens sont... cherchent vraiment euh, comment dire, à s'engager en ligne. On est en train de développer des solutions de networking digital beaucoup plus avancées. Il euh, y a tout ce qui est metaverse, etc., qui arrive. Donc, je sais que c'est extrêmement innovant. Ça fait peur à beaucoup de gens. Il y a encore beaucoup de gens dit, qui disent « Non, mais le métaverse, ça va trop loin. On est déjà trop dans le digital, etc. » Et en fait, il y a des vraies opportunités à se faire là-dedans parce que le métavers, c'est rendre le virtuel plus réel, c'est pas remplacer le réel, c'est rendre le virtuel plus réel. Parce que on va indéniablement vers un monde plus virtuel, qu'on le veuille ou non, on est lancé. Et le COVID a, ou la COVID a vraiment accéléré tout ça. Et en fait, euh, ça à rien d'essayer de, de, de, de faire marche arrière. Donc euh, voilà, on se rend vraiment compte des opportunités. Moi, j'essaie de pousser mes clients euh, qui ont encore un peu de mal avec tout ce virtuel, etc. Et, et il faut vraiment saisir l'opportunité de créer des expériences qui engagent des gens qui sont dans le monde entier, qui autrement n'auraient pas d'autre façon de se rencontrer en fait. Et, et que ce soit pour notre activité, pour nous, pour les intervenants qui sont aussi parfois partout dans le monde, et pour les participants, c'est des opportunités vraiment, vraiment très intéressantes. Et là, avec des clientes qui sont du coup entrepreneurs, je les ai accompagnées sur leur premier sommet l'année dernière, on a fait quelque chose de d'assez classique en, en direct, on est parti cette année. Je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais je dévoilerai pas qui c'est euh, sur une expérience dans le métaverse. Wow. On y va. Ah, On y va. Énorme. Donc euh, voilà. C'est génial. Je, je pensais, je penserai pas qu'on parlerait de métaverse. Du coup, j'en suis <rire> ravi parce que ça fait quelques semaines que, que je me renseigne. Mais est-ce que tu veux quand même bien euh, expliquer aux, aux gens ce qu'est le métaverse Oui, bien sûr. Pardon. Euh, le métaverse, c'est un concept. Euh, qui euh, en gros, pour être très simple, on, on, qui permet aux personnes d'évoluer dans un monde virtuel. Donc le métaverse là est en train de se développer par exemple dans tout ce qui est euh, retail, donc dans tout ce qui est shopping en ligne. Où on va plus simplement, même pour aller faire ses courses de tous les jours en fait, on va plus simplement être sur le drive à choisir ses produits, etc. On va évoluer dans, en fait, dans un magasin virtuel où on va choisir nos propres trucs. On va aller dans les magasins et avoir un avatar et pouvoir essayer nos propres vêtements euh, sur notre avatar, etc. Dans l'événementiel, c'est la même chose. On recrée des centres de conférences. On peut aussi totalement retourner le truc en faisant, en créant par exemple un monde virtuel sur une autre planète ou sur une île, etc. Le, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut complètement euh, personnaliser l'espace selon sa marque. Euh, donc euh, c'est difficile de donner un exemple autre que ce celui sur lequel je travaille aujourd'hui mais euh, <rire> sans vouloir trop en dévoiler tu veux, euh... si tu veux que je t'aide imaginons que moi je veuille faire un sommet virtuel sur le métaverse, qu'est-ce que tu me recommanderais qu'est-ce que tu me suggérerais qu'est-ce que je peux créer comme univers eh bien, tu peux, tu vois, au lieu d'un centre de conférence, un énorme centre de conférence très intimidant avec beaucoup de salles, etc. Tu peux créer des des petites salles beaucoup plus euh, euh, cosy. Euh, ça dépend en fait de l'ambiance que tu veux recréer. Tu vois, et, et tu peux après le personnaliser aux, aux couleurs et en fait on, on veut vraiment et c'est ça qui est difficile avec le virtuel, c'est de faire passer une émotion, de faire passer un sentiment, de faire passer une énergie. Et en fait avec le métaverse, ça nous permet de de transmettre ça un peu plus. On a quand même des gens qui sont tout seuls derrière leur écran d'ordinateur, comme toi et moi aujourd'hui, mais... Et, et sans avoir de, tu sais, de lunettes Oculus, etc., on peut quand même arriver à créer ça euh, parce qu'on a des avatars, parce qu'on a des technologies qui nous permettent... Là, tu vois, je parle avec mes mains, et, et ça, dans un événement virtuel, on l'a... Pas forcément cette interaction sur quelque chose de de c'est un peu lisse tu vois. Mmh. Le métavers c'est pour ça que je dis que le métavers rend réel un peu plus réel le virtuel. Euh, voilà et et ça va c'est pas ça qui va faire disparaître les événements physiques il va y en avoir moins ça c'est clair mmh. euh, mais ils vont être encore plus précieux euh, et encore plus exclusifs et, et voilà donc il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça aussi c'est que on aille dans un monde totalement virtuel. Euh, mais ça a de vraies opportunités, ouais. donc euh, Alors, surtout en fait, vraiment encore une fois pour rassembler les gens qui sont loin en fait. Ouais. Oui et puis c'est bien que tu parles de ça, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir une idéologie, ok, euh, mais par contre en tant qu'entrepreneur il n'y a, a pas d'idéologie à avoir, c'est-à-dire moi par exemple j'aime beaucoup le présentiel, mais euh, désolé je ne peux pas organiser un événement avec 2000 personnes en présentiel, j'ai pas le budget, en fait, j'ai pas envie, quoi, parce que c'est un travail ouais. de dingue. Euh, et du coup, par contre, rassembler 2000 personnes en ligne, ça m'intéresse. Ouais. Et je veux pas que les gens soient bloqués parce qu'ils doivent tous venir à Paris, en plus, avec tout. il ouais, ouais, y a plein de contraintes. Et les, et les gens veulent moins voyager. Et ça, on le voit, que ce soit les participants ou les, ou les intervenants. On n'arrive plus à bouger les gens. Donc, euh, donc voilà. Mais le, le choix du format dépend des objectifs. C'est comme tout, pour ouais. tout. Euh, selon les objectifs, on va choisir du physique, de l'hybride ou du virtuel, du live, de, du préenregistré, toutes les décisions sont stratégiques. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans tout ce qui est métaverse, finalement, c'est qu'on euh, va retrouver un peu plus de ce qu'on retrouve dans, dans la vraie vie, mais en ligne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais un sommet virtuel ou un Zoom avec 10 personnes, c'est moi qui parle et tous, vous êtes sages, assis sur vos chaises et vous m'écoutez. Alors que j'ai testé quelques outils, par exemple, où on pourrait euh, être chacun sur un canapé et puis on pourrait discuter entre nous. Et J'ai même vu un outil comme ça où, par exemple, si tu es à côté de quelqu'un, tu peux discuter sans que les autres personnes t'entendent. Mm -hmm. Et du coup, sortir de ce schéma où je suis sur scène et vous êtes des enfants tout sages qui m'écoutez. Mm -hmm. Et en fait, les gens, bah, ils, sont en pleine... ils, ils sont en Zoom, ils peuvent quand même en sortir, aller dans le couloir prendre un café ensemble, discuter et de Exactement. remettre au cœur des événements les participants. Parce qu'au cœur des événements, en réalité, ce pas les orateurs. Oui, totalement. Euh, oui, c'est passionnant, c'est passionnant. Bon, mmh. en tout cas, j'ai hâte de, de voir ce que, ce que tu vas faire, tiens-moi au courant en tout cas. Mmh. Euh, quelle autre bonne pratique tu as envie de nous partager sans rentrer dans le métaverse qui est peut-être oui, un voilà, peu nouveau aujourd'hui, que quelqu'un qui veut… Qui veut faire des webinaires ou des ateliers en ligne ou des workshops ou des sommets virtuels quelle bonne pratique tu aurais à partager c'est vrai qu'on est parti directement dans le, le, le ah. futur mais <rire> ouais. dans le, ce qu'on peut faire aujourd'hui qui est, qui est pas vraiment trop difficile et c'est vraiment moi le message aussi que j'essaye de faire passer et pourquoi j'ai j'ai créé cette entreprise, c'est vraiment pour démocratiser en fait l'événementiel et pour le rendre accessible à du coup, des petites entreprises et des entrepreneurs qui n'ont pas forcément les moyens de passer par une agence événementielle, etc. Euh, on peut faire tout ça tout seul. Il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent de créer des événements virtuels sans un énorme budget euh, et sans, sans des outils qui coûtent euh, extrêmement cher. Un conseil que je peux vous donner et on, on vient un peu d'en parler avec le métavers, mais c'est possible de faire ça avec d'autres plateformes. C'est de vraiment pousser à l'engagement. C'est les les et c'est ça le, le principe d'un événement, c'est qu'on parle de quelque chose qui se passe là en direct. Euh, qui tu vois si avec ce qui se passe euh, en Ukraine en ce moment, euh, si euh, on avait bon, après ça c'est tout le débat du préenregistré et du live, mais et moi, je j'essaye je, je, de, de pousser vers le live, même si je sais que c'est un peu plus inconfortable pour les personnes. Mais si on avait préenregistré une conférence politique ou, ou sur un sujet euh, économique la semaine dernière, sans savoir ce qui allait se passer cette semaine sur l'Ukraine... On n'aurait pas du tout eu la même euh, crédibilité et la même pertinence, alors que si on fait un événement live demain, même si on l'a organisé il y a un mois, il est en live et les intervenants parlent de quelque chose qui est extrêmement pertinent, qu'on n'aurait sur aucune autre, euh, qu'on n'aurait pas sur YouTube, qu'on n'aurait sur aucune autre plateforme. Euh, et le but de ces événements, c'est de permettre cette interaction entre les participants et entre les participants et les intervenants. On donne la possibilité aux participants de poser leurs questions en direct aux intervenants euh, à des intervenants qui ont les réponses à leurs questions et qui sont autrement euh, moins accessibles que sur cet événement le, le principe de l'engagement aussi et là je sors de tout ce qui est politique etc mais sur un événement sur un sommet virtuel euh, business par exemple ou sur un sommet virtuel comme ceux que tu organises euh, en poussant à l'engagement on gagne la confiance des gens et en gagnant la confiance des gens on convertit derrière. C'est aussi simple que ça. Donc, ça va être euh, leur poser des questions, les faire réagir. Et aujourd'hui, on peut réagir juste avec un emoji. C'est très simple. Mais les faire réagir. Euh, le. le... J'étais sur un sommet virtuel en... en janvier avec un intervenant qui avait un... qui était extrêmement passionné par son sujet et qui en parlait et on ressentait vraiment son énergie. C'était incroyable et le c'était le feu dans les commentaires. J'ai rarement vu ça. Je crois qu'on a eu 1500 commentaires en. En une heure ou enfin c'était incroyable et, euh, et et les gens s'exprimaient, ils donnaient leur avis, ils parlaient entre eux, ils se répondaient euh, et tout ça, ça ça engage un dialogue qui fait que que les gens ont, vous vous rendez mémorables en fait. Les gens se rappellent de vous même si c'est pas vous qui parlez, c'est votre c'est votre événement et vous faites passer votre message via des intervenants qui ont des expertises différentes euh, et voilà et on gagne la confiance des gens et on crée une communauté. Il y a vraiment ce, ce cette notion de communauté. Après, on peut engager après l'événement par d'autres moyens, l'email, les réseaux sociaux, etc. Mais euh, voilà, l'événement, c'est vraiment le, le point de départ pour créer un peu cette effusion euh, et ce, ce, ce rapprochement. Ok. Et euh, qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui te dirait « Oui, mais Camille, euh, moi j'ai peur qu que ça parte en boulette, euh, euh, j'ai besoin de contrôler, quoi, ce, ce que disent mmh. les... » Genre souvent, euh, et puis s'il y a des insultes, et puis s'il y a des problèmes, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu leur répondrais Alors, au niveau de euh, un peu tout ce qui est troll, euh, spam, etc., euh, moi je conseille en général pendant un événement, de toute façon d'avoir de, de, une petite équipe autour de soi, ne serait-ce que deux personnes. Parce que l'organisateur de l'événement, il va être concentré sur les intervenants, sur un peu tout ce qui se passe, etc. Euh, donc, s'il peut y avoir une personne qui modère le chat, tout simplement, euh, qui regarde un peu ce qui se passe, qui répond aussi aux gens, qui met les bons liens au bon moment. Je te mets le lien pour le, le coffret ou la boîte à outils ou l'offre payante, euh, le lien vers euh, le site web de tel ou tel intervenant. Donc, quelqu'un qui réagit, mais aussi quelqu'un qui cache, du coup, s'il peut y avoir des commentaires. Après, au niveau de... Peut... C'est un événement, on peut pas contrôler, effectivement, ce que les intervenants vont dire. On peut les préparer au mieux. On peut avoir des calls avec eux avant, pour un peu leur donner le brief, leur dire ce que vous aimeriez faire passer, s'il y a des choses un peu taboues à pas dire, etc. Euh, leur dire, par exemple, de ne pas faire la promotion de leur activité pendant une demi-heure, alors qu'ils ont une session d'une heure, quelque chose comme ça. Euh, on peut les briefer au mieux. Après, on peut pas contrôler ce qu'ils disent. Et, et c'est un, un peu les aléas du direct aussi. Tout ce qui est technique, on ne peut pas le contrôler. Et par contre, les gens savent ça aujourd'hui aussi. Donc les participants en général sont assez indulgents. S'il y a un problème technique, ils vont attendre. C'est sûr que si vous mettez une heure à résoudre une panne de Wi-Fi, c'est compliqué, mais euh, en général, s'il y a 5-10 minutes de, de problèmes techniques, les gens les gens vont rester. Ils savent que ce sont les aléas du live et que ben, la technologie on la maîtrise pas à 100%. Par contre, effectivement, il y a aussi des moyens de prévoir ça. On fait des il faut tout tester en amont. Euh, on peut faire ce qu'on appelle un filage, c'est qu'on teste en fait l'événement en en, en conditions presque réelles. Par exemple, la semaine d'avant, on fait des tech checks avec les intervenants. Euh, et en, surtout, on a des plans B, des plans C, des plans D. Si une plateforme, euh, si, euh, comme c'est arrivé récemment, mais les réseaux sociaux sont down, si on décide, on peut faire un événement virtuel dans, dans un groupe Facebook, par exemple, si Facebook lâche, c'est quoi notre solution On n'aura pas le temps pendant l'événement de trouver. Donc, il faut se préparer à tout ça, mais par contre, il faut accepter que tout ne sera pas forcément parfait. et que les gens vont dire des choses contraires à ce qu'on aurait voulu faire passer, etc. Euh, mais c'est un événement et il faut l'accepter. Super, merci. Il y a déjà beaucoup de conseils. Est-ce que tu vois, même si tu es en train d'en parler, est-ce que tu vois d'autres pièges à éviter, des erreurs fréquentes que, que mettent les entrepreneurs qui se lancent dans les euh, Alors, des erreurs fréquentes, euh, ce n'est pas une erreur, mais c'est quelque chose sur lequel on, on, on manque beaucoup d'opportunités. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est vraiment de de faire participer les intervenants aux efforts de promotion et c'est un peu de là d'où viennent euh, les milliers de participants qu'on voit en général sur des sommets virtuels. C'est que le but d'un sommet virtuel, on l'a dit tout à l'heure, vraiment le, le gros avantage c'est la, la visibilité et la visibilité de nouvelles audiences. Si on organise des sommets virtuels un peu au cours de l'année comme tu le fais toi, ça te ramène en fait des nouvelles audiences un peu deux, trois fois par an. Euh, mais si des personnes externes ou des partenaires externes ne nous aident pas sur nos efforts de promotion, on va avoir vraiment du mal à attirer de nouvelles audiences. Et en fait, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut un, choisir ses intervenants et éventuellement partenaires et sponsors. Euh, il faut les choisir en fait stratégiquement selon l'audience qu'on veut toucher. Donc, euh, si on a une audience, si on est intéressé par une audience exclusivement féminine, par exemple, on ne va pas aller chercher un intervenant qui a une audience 90% masculine. Euh, après, y a, il faut aussi aller chercher des gens, on est quand même sur un événement en ligne, donc avec une audience digitale, donc on veut quand même aller chercher des intervenants qui, sont, qui pèsent un peu en ligne, qui ont une grosse audience. Mais il ne faut aussi pas tomber dans ce piège où on va chercher que des gens qui ont une énorme audience et où on va euh, oublier des gens qui pourraient être très intéressants pour le contenu et le programme et le thème. Euh, mais qui ont qui sont pas forcément très actifs en ligne ça peut être un auteur qui a écrit un livre euh, qui est qui a vraiment euh, une grosse crédibilité et beaucoup à apporter et on va pas le choisir parce qu'il a pas un compte Instagram donc il faut un peu trouver l'équilibre tu vois par rapport à ça avoir des gens qui sont assez influents en ligne qui vont pouvoir nous ramener euh, une nouvelle audience et des gens qui sont vraiment là pour euh, pour le contenu qui vont apporter quelque chose et il faut vraiment et ça ça passe aussi par des contrats etc mais il faut il faut absolument essayer de les faire prendre part à, à la promotion de l'événement. Et ça, ça passe par... On leur envoie en fait tout ce qu'ils ont besoin. Il faut leur mâcher le travail. On leur envoie des euh, des, euh, des, euh, des images à poster sur les réseaux sociaux, euh, des templates de, de mails déjà écrits qu'après, ils peuvent modifier, tu vois. Mais euh, euh, on, on veut vraiment leur faciliter le travail leur envoyer en fait un kit de promotion. Euh, ça passe par l'affiliation pour les encourager un maximum. Euh, s'ils font des ventes euh, qui viennent de leur euh, de leur lead, eh bien, ils ont une commission, il y en a que ça peut être intéressé. Voilà. On essaie vraiment de pousser la collaboration vraiment euh, à fond avec les intervenants et ça peut aussi passer par des partenaires. Donc ça, après, ça fait partie du plan de promotion, mais en général, on atteint vraiment des, des milliers de personnes euh, avec une stratégie de collaboration euh, comme ça. Ok, top, merci. Pour ceux qui se demandent, euh... Pourquoi il y a une partie payante alors qu'on avait dit que c'était gratuit Souvent, en mmh. tout cas, l'inscription est, est gratuite, c'est un freemium. Et dès que tu t'inscris, on te propose un pass VIP avec certains bonus, les enregistrements illimités. En illimité. Et c'est sur cette partie premium qu'on peut verser une affiliation à, à voilà. ceux qui envoient du trafic. Euh, une question, si aujourd'hui je, je suis coach, je décide de lancer un sommet virtuel, mmh. euh, c'est quoi les grandes étapes et les grandes échéances qui m'attendent pour que je puisse faire un bon premier sommet ouais. virtuel Alors, moi, je conseille euh, d'allouer minimum trois mois à l'organisation d'un sommet virtuel. Ça peut être plus ou moins long selon les autres projets qu'on a en cours parce que forcément, on ne fait pas que ça. Euh, et puis, ça dépend si on délègue des choses, si on a une équipe ou si on fait tout en interne ou tout seul, etc. Je pense qu'il faut minimum trois mois. Euh, vraiment commencer par euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, vraiment la stratégie. Qui je vise, pourquoi pourquoi je fais ça, quels vont être mes euh, mes indicateurs de, de, de succès, mes KPIs. Euh, on part vraiment sur un truc très stratégique et ensuite quel va être mon programme, quels sont les intervenants que j'ai en tête. Il va y avoir en fait, c'est aussi pour ça qu'on passe sur trois mois, c'est parce qu'il va y avoir un délai assez long entre eux, quand on lance les premières invitations pour les intervenants et les délais de réponse. Ça dépend quand on fait ça. Si on fait ça en plein mois d'août, ben, le délai de réponse sera forcément plus long. Enfin, voilà, Il y a tout ça à prendre en compte. Donc, c'est pas là où on aura forcément le plus de travail, mais c'est là où on aura des délais de réponse qui font qu'il faut un peu prévoir ce temps pour que le programme se crée. Et le... on n'a pas d'événement sans programme et on n'a pas d'événement sans intervenant. Donc, il faut absolument pas aller trop vite dans cette étape. C'est Le contenu reste quand même très... Enfin, et le plus important euh, donc voilà, on crée son programme on invite les intervenants, etc après il y a toute la partie sponsoring qu'on n'est absolument pas obligé de faire ça peut apporter des opportunités d'avoir des sponsors ou des partenaires euh, mais c'est à prendre en compte aussi ça rajoute un peu de travail, mais il y a des vraies opportunités derrière donc euh, donc c'est pareil, démarcher des sponsors proposer des, des packages, etc Tiens, je veux, euh, je veux bien qu'on parle un petit peu de ça, on ouais. peut faire un petit zoom sur ça Yes. Autant j'ai réfléchi à moi trouver des sponsors et franchement je vois qu'il y a une grande différence avec la culture américaine où c'est quelque chose ouais. de normal. Autant je me dis, bon, peut-être que moi je peux squatter des sommets en sponsorisant. C'est quoi les tarifs Comment on fixe les tarifs À quoi peut ressembler une, une collaboration ouais, les tarifs ça va être tellement subjectif que c'est compliqué mmh. de rentrer dans le détail là-dessus. Le... En fait, il faut vraiment arriver à évaluer ce que ça va rapporter aux sponsors et il faut aller chercher en fait des, des entreprises ou des marques ou, ou même d'autres entrepreneurs qui vont être extrêmement intéressés par l'audience qu'on peut leur rapporter euh, et la visibilité qu'on peut leur apporter. Donc, on va aller chercher, par exemple, pour des entrepreneurs on est beaucoup à utiliser, tu sais, des plateformes d'hébergement de formation, tout ce qui est Podia, Teachable, nanana. Euh, ça, ça peut être, par exemple, des très bons euh, sponsors pour... Euh, parce qu'ils ont des audiences d'entrepreneurs. Donc, si on crée un, un sommet virtuel qui a cette audience-là, euh, sur l'éducation en ligne, ils peuvent être clairement très intéressés euh, et ils ont du budget. Euh, mmh. Après, est-ce qu'ils sponsorent ou pas Il faut trouver la bonne personne, etc. Et c'est pour ça que ça prend aussi un peu de temps. Ça... C'est aussi compliqué, je pense, sur un premier sommet d'avoir des sponsors sans avoir de recul. Tu vois, si tu as déjà fait des sommets avant, tu peux avancer des chiffres vraiment concrets. Voilà combien de personnes j'ai eu, voilà le retour sur investissement, voilà, nanana. Tu peux présenter quelque chose d'assez solide. Euh, L'idéal, c'est... Euh, il faudrait que le sponsor... Il faut un peu inverser la tendance où moi, je cherche des sponsors et... Avoir des sponsors qui veulent absolument collaborer avec toi parce que c'est l'événement qui va euh, leur apporter euh, vraiment une audience extrêmement qualifiée, etc. Il faut leur présenter un dossier béton euh, où presque ils n'ont pas le choix que de dire oui, tu vois. Donc, il bon, y a quand même un gros un gros travail derrière. Euh, mais il y a des grosses opportunités. J'ai accompagné des clients qui ont... Après, moi, je... je fais du consulting, donc je leur donne des conseils, etc. Donc, leur... le crédit leur revient totalement. Mais elles ont décroché des très, très gros sponsors, quoi. Donc des est montants possible. à combien, par exemple euh, C'était... Euh, alors là, c'était un partenariat en, en termes de visibilité. C'est pas toujours des partenariats financiers. Euh, là, c'était un partenariat à visibilité avec une chaîne télé euh, qui leur a donné des bons créneaux, des émissions, etc. Donc, wow. euh, qui a rapporté beaucoup de... Et et c'est des marqueurs de crédibilité. Ouais. C est c est clair. Euh, donc, tu mets ça sur ton site internet, euh, soutenu par Google. Clair. <rire> s'il y a, si a quelqu'un de chez euh, Google ou tf 1 6 qui écoute cette interview euh, je suis ouvert à, à des discussions euh, Camille est-ce qu'il est qu y a des outils que tu nous suggérais tout en sachant que les outils évoluent qu'un bon outil aujourd'hui ne sera pas forcément ouais. euh, un bon outil demain et qu'il y a peut-être d'autres meilleurs outils qui viendront mais je veux me lancer dans un sommet virtuel quels sont un peu le matériel et les outils dont j'aurais besoin alors, première recommandation, utilisez les outils que vous avez déjà. Il y a beaucoup d'outils qu'on a déjà, dont j'en ai parlé, plateforme d'hébergement de formation, justement, si vous vendez une offre payante, vous pouvez passer par là. Euh, votre site internet, normalement, enfin si vous en avez un, vous pouvez faire tout ce qui est page d'inscription, etc. là-dedans. Après, vous pouvez utiliser des outils un peu euh, tout-en-un, euh, système. Il y a beaucoup de sommets virtuels qui sont faits sur système.io, euh, ClickFunnels, etc., euh, donc, mais vraiment, ma recommandation, c'est d'utiliser les outils que vous avez déjà, parce que vous les payez déjà, donc autant les rentabiliser. Les outils dont vous aurez besoin, en plus que vous n'utilisez pas forcément, c'est tout ce qui est euh, tout ce qui a trait à la captation vidéo et à la diffusion vidéo, etc. Euh, donc, il y a Zoom, forcément, je pense que tout le monde connaît maintenant, mais moi, je ne le recommande pas, et on me demande souvent pourquoi je recommande plutôt StreamYard par rapport à Zoom euh, Streamyard c'est un, un studio en ligne euh, qui coûte alors qui a un une version gratuite euh, qui a une version premium à je, je, genre 25$ dollars par mois sans engagement donc rien euh, et qui en fait donne énormément de possibilités de branding donc en fait on peut mettre des logos un peu partout des des ce qu'on appelle des overlays donc euh, des bannières par dessus la vidéo euh, on peut mettre les noms des, ce qu'on a là, les noms des intervenants. On peut faire passer, comme euh, au, sur les news, on peut faire passer des bandeaux d'informations en bas. Enfin, il y a mmh. beaucoup de possibilités de branding. J'ai jamais eu de problème technique avec. Ça fait deux ans que j'utilise sur absolument tout, même dans mon job salarié. Euh, on utilise ça. Euh, et donc en fait, ça, c'est le studio où les intervenants vont arriver. Euh, donc studio euh, virtuel. Euh, et vont parler, etc. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse euh, la cap. Donc ça, c'est pour vraiment capturer la vidéo. Et en ça, on peut le diffuser en live vers, par exemple, YouTube, euh, Vimeo, un groupe Facebook. Il y a beaucoup de... Où on peut, euh, il y a aussi des, des setups techniques qu'il faut qu'on peut le diffuser où on veut. Euh, donc YouTube, c'est gratuit. Et on peut intégrer la fenêtre YouTube sur son site Internet pour créer une expérience un peu plus personnalisée, mettre le programme en dessous, etc. Ça, c'est les seuls outils euh, dont vous aurez besoin, en plus, normalement, de ce que vous avez déjà. Euh, et, euh, et ils sont... Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème avec ce setup, et ça marche très, très bien. Et euh, on a les possibilités d'interaction avec le chat YouTube. Après, on peut aller plus loin, effectivement. Si on veut faire des quiz, des sondages, etc., il y a des outils en plus... Il y a, je crois qu'il y a Chatroll, par exemple. Il y en a mille, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus qui se développent. Euh, mais euh, il y a beaucoup de possibilités, mais on peut vraiment faire quelque chose pour vraiment pas cher. Je pense qu'on peut faire un sommet virtuel pour moins de 500 euros. Si on utilise des outils qu'on a déjà, qu'on fait vraiment pas de pub ou pas beaucoup et, euh, et qu'on utilise ces outils qui sont vraiment pas chers, on peut faire vraiment quelque chose de très qualitatif. C est, c est, on a l'impression, en fait, c'est tellement un projet euh, énorme quand on le voit, on a l'impression tout de suite qu'il faut un budget de 10 000 euros pour le faire, alors que pas du tout. Et, euh, et c'est difficile à approuver, mais c'est vraiment vrai. Ouais, et en ça, euh, Internet apporte quelque chose de, ouais. de génial. Hein, C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 20 ans... Avec la même passion et la même volonté, euh, j'aurais pas pu euh, faire 5, 50% de ce que je fais. Ouais. C'est pareil pour plein, plein d'entrepreneurs. Ouais. Ça, c'est chouette. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager sur les sommets virtuels Parce qu'il y a aussi d'autres types d'événements digitaux. J'aimerais bien qu'on prenne peut-être quelques ouais. minutes pour en parler. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner par rapport aux sommets virtuels euh... C'est difficile, il y en a beaucoup. Euh... Qu'est-ce qui fait que qu'un sommet virtuel est un succès Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait quelqu'un qui était hyper passionné, et du coup il y avait plein de commentaires. Alors on ne peut pas injecter euh, la passion dans, les bras, dans le bras de quelqu'un, euh, quoique si on peut lui dire, bah si, fais un sommet virtuel sur le sujet où tu es passionné, mais qu'est-ce qui mmh. fait qu'un sommet virtuel crée euh, du bruit et qu'il y a beaucoup d'engagement C'est quoi le, le secret, les secrets, les ingrédients et vraiment de de et ça ça fait partie de toute la partie stratégique donc où il faut vraiment passer par ce travail au début mais il faut vraiment mettre le doigt sur euh, les problématiques de son audience et et, et vraiment les regrouper autour d'un sujet qui fait sens pour eux normalement plus le sujet est niché plus on a du succès parce que euh, on offre une solution un sommet virtuel c'est c'est juste une alternative à une autre forme de contenu gratuit en ligne donc en fait ça va dépendre de la façon dont les personnes euh, préfèrent consommer du contenu mais avec un sommet virtuel on leur offre cette possibilité d'interaction de rencontrer des gens qui ont les mêmes problématiques que en général il y a le chat etc mais en général euh, on peut aussi créer un, une communauté avant l'événement pour commencer à euh, engager les gens qui s'inscrivent trois, quatre semaines avant l'événement pour commencer à euh, créer des discussions, faire des sondages, etc. Commencer à récupérer des questions. C'est vraiment de, de, de créer du contenu euh, qui leur parle et qui vraiment répond à leurs problématiques euh, du moment. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très technique. Ça peut être de l'inspiration, de la motivation, c'est des partages. Et c'est un peu aussi comme ça qu'on construit son programme c'est qu'il ne faut pas que ça soit que, euh, je veux dire, pas c'est pas une formation en ligne, en live, quoi. C'est mm -hmm. différent. C'est des partages d'expériences, c'est de l'inspiration, c'est... Moi, j'étais au point A, voilà comment je suis arrivée au point B. Je vous partage ça, peut-être qu'il y aura d'autres façons pour vous d'y arriver, mais c'est toujours intéressant pour les gens de, de savoir comment euh, les autres y sont arrivés. Euh, en général, c'est beaucoup de ça. Et après, ça peut aussi être des formats plus ateliers, démonstrations. Mais c'est bien effectivement de mixer les formats euh, pour pour pour créer euh, pour créer cet engagement là et cette variété de contenu. Génial, génial. Merci Camille. Et euh, donc pour ceux qui se lancent pas dans le sommeil, nous reste quelques minutes. Quelles sont les alternatives pour quand même être dans l'événementiel digital Ouais. Alors. J'ai partagé ça récemment euh, dans une conférence, mais une bonne façon de se lancer dans l'événementiel en ligne quand on veut un peu tester les os, qu'on n'a pas trop l'habitude, etc., c'est de tout simplement faire des conférences en ligne sur Instagram. Parce qu'on a cet outil qu'on a en général, on a déjà euh, depuis, je crois que ça fait un an au moins, je pense qu'on peut être au moins quatre dans un live Instagram. Avant, c'était que deux. Maintenant, on a cette possibilité d'être plusieurs. Et donc, on peut totalement faire un live Insta pendant une heure avec trois autres intervenants qu'on va aller choisir un peu sur les mêmes, sur ces mêmes principes, aller chercher des gens qui ont la même audience ou qui ont la, qui ont dans leur audience notre cible, donc ça peut être une part de leur audience, euh, qui ont une bonne audience en ligne, qui est engagée, qui est, qui est nombreuse, qui est qualitative, etc. Mais, qui euh, peuvent apporter un point de vue ou une expertise différente de la nôtre. Donc, en fait, on va aller vouloir aider nos communautés en leur proposant une conférence autour d'un sujet où on va avoir plusieurs expertises. Euh, et en étant en live sur Instagram, eh ben, les audiences de ces personnes-là, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça se passe, vont recevoir des notifications et, euh, et voilà, se joindre au live. Et là-dessus, on peut capitaliser en proposant un freebie en proposant des ressources des autres intervenants, tout le monde en bénéficie. Tous les intervenants bénéficient d'un de, de, peu de cette exposition euh, et on peut même créer une offre. C'est ce que j'ai fait moi en décembre. J'ai fait une conférence avec trois autres intervenants. C'était une conférence sur euh, la promotion des événements en ligne. Et donc, j'avais donc moi qui était un peu euh, général, j'avais une euh, attachée de presse. Donc, on va quelque chose d'un peu différent. Une spécialisée en, en emailing, storytelling, etc. Et une coach réseaux sociaux. Elle, elle n'avait pas forcément d'expertise dans les, les sommets virtuels et les événements en ligne, mais elles avaient une expertise un peu différente. Et en fait, on a juste eu une conversation autour de tout ça. Comment est-ce qu'on pouvait euh, faire figurer son, son événement en ligne dans la presse Quelles étaient les opportunités Les erreurs à ne pas faire Les opportunités à aller chercher, etc. Euh, J'ai redirigé l'audience vers euh, un freebie euh, qui était un plan de promotion pour événements virtuels et derrière euh, je vendais euh, un kit de promotion qui a plein de choses dedans, des templates pour les réseaux sociaux, etc. Mmh. pour les événements en ligne. Euh, donc voilà, c'est un mini, mini, mini événement en ligne, mais c'est une bonne façon de se lancer pour euro mmh. pour un peu okay. prendre, tu vois, son aise sur les réseaux sociaux en live, etc. Et, et ça, c'est répétable à l'infini, on peut faire ça tous les mois et Ouais. Génial. Donc un freebie juste pour ceux qui savent pas, bah, c'est un lead magnet, hein, c'est un cadeau gratuit qu'on donne en échange d'un email. Euh, voilà. euh, webinaire encore. Euh, alors ça marche, en tout cas, ça marche forcément moins bien qu'avant. Est-ce que tu as un avis dessus, webinaire atelier alors, en Moi, j'ai un avis sur le mot webinaire qui est effectivement. Euh être mal vu aujourd'hui parce que ça a été beaucoup utilisé euh, dans des tunnels de vente etc où on est très salesy il y a malheureusement des gens qui l'utilisent euh, mal et aujourd'hui où on est on est beaucoup dans euh, ce mouvement d'authenticité et euh, je veux vous aider etc faites-moi confiance etc., euh, je... Euh, je pense qu'on a beaucoup de mal avec le mot « webinar et moi, clairement, je, je l'utilise plus parce que euh, je pense qu'il est, il est mal vu aujourd'hui. Euh, pour moi, une conf ça peut être une conférence en ligne qui dure une heure. On peut aussi l'appeler ça un « webinar, euh, c'est la même chose. Euh, on n'a pas besoin d'appeler un, un chat un « chat c est, c est, on ». On en fait ce qu'on en veut. Euh, par contre, et c'est ce que je fais beaucoup dans mon, dans mon travail euh, salarié, on fait énormément de « webinars. Euh, on fait beaucoup de conférences en ligne qui durent une heure où on a quatre speakers et euh, un, un journaliste en fait qui les qui les interviewe sur un sujet donné euh, et ça ça marche parce que on en fait beaucoup on en fait beaucoup sur des sujets d'actualité euh, et euh, une heure c'est un format acceptable pour euh, les gens le la statistique un peu euh, à retenir c'est que le temps d'attention des gens en ligne, pour, une, pour un événement en ligne, il est de 37 minutes. Donc, ça veut dire qu'au bout de 37 minutes, on perd l'attention des gens. Donc, ça veut dire que dans un format d'événement plus long, euh, il faut aménager des pauses. Ça, c'est par exemple une erreur à, à, à éviter, c'est de, de faire des sessions qui se. Qui, de faire 10 sessions d'un coup sans pause. Euh, c'est pas parce que les gens sont derrière leur ordinateur qu'ils n'ont pas besoin de pause, justement. Euh, donc il faut aménager des transitions, des pauses, on peut faire des choses interactives pendant les pauses aussi. Euh, mais il faut penser à ça. Au bout de 35 minutes, on a perdu les gens. Donc euh, voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a de l'engagement, qu'il faut leur donner des rendez-vous, etc. Mais euh, voilà, donc les webinaires, c'est aussi une bonne façon. On peut faire des séries de webinaires, on peut faire un webinaire par semaine, un webinaire par... Ou une conférence en ligne par mois. Euh, mais voilà, moi j'ai un peu du mal avec le terme webinaire, justement, parce que ça, ça a été beaucoup utilisé dans des des stratégies de vente euh, un peu, très poussées, quoi. Je, je vois très bien de quoi tu parles. Mmh. Euh, comment on fait pour en savoir plus sur toi, pour mieux te connaître, connaître ton travail, éventuellement prendre contact avec toi Ouais, alors je suis plutôt active sur Instagram. Euh, mon compte, c'est events, events, underscore, euh, fr. Euh, et mon site internet, c'est www.events-events.com euh, Voilà, donc j'ai un blog, j'ai beaucoup, beaucoup de ressources gratuites et de freebies, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, des choses qui vous permettent un peu de, de regarder comment ça se passe, euh, et des workbooks, etc. J'ai aussi une formation en ligne qui permet d'organiser son sommet virtuel de A à Z. Euh, et du coup, je fais du consulting et des accompagnements euh, personnalisés voilà. Très cool. Merci beaucoup Camille pour toutes ces ressources, donc on met les liens vers ton site en tout cas en dessous, je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais à dire à, aux coachs qui nous écoutent euh, avant de... um, Je sais que c'est facile à dire mais n'ayez pas peur, je sais que c'est un projet qui impressionne mais il y a vraiment des opportunités et comme je l'ai dit tout à l'heure en francophonie en tout cas il y a vraiment une place à se faire. Euh, ça arrive je vois beaucoup beaucoup de, de sommets virtuels qui sont en cours de préparation dans plein de sujets différents euh, ça peut être du développement personnel du développement professionnel ça peut être des sujets marketing très poussés, ça peut être des choses assez larges euh, mais c'est vraiment une façon d'engager vos communautés de gagner leur confiance comme on l'a dit euh, mais de façon très authentique on n'est pas n'est pas sur de la vente pure euh, on est vraiment sur de la visibilité et, et... Il y a toujours de belles choses qui sortent des sommets virtuels parce qu'on rencontre plein de personnes et c'est pas seulement les participants, c'est les intervenants. Vous avez une vraie opportunité de développer votre réseau euh, et il et y a tout ce process où, en fait, on se lance dans un sommet virtuel. c'est J'ai dit trois mois, ça peut être trois mois, six mois, on est dans ce process un peu pendant six mois et on en sort vraiment grandi et ça, je l'ai vu avec tous mes clients. Euh, on en sort, on a l'impression d'avoir euh, accouché d'un truc euh, incroyable et, euh, et ça fait ça donne vraiment des ailes. Donc même en termes de développement professionnel, euh, personnel, j'ai envie de dire, euh, on passe vraiment au niveau supérieur parce qu'on sort de son confort, mais tout en étant accompagné parce que vous n'êtes pas tout seul, vous avez ces intervenants, vous avez ses partenaires qui vous poussent et vous faites ça ensemble et c'est vraiment cette force de la collaboration qui est au centre de tout ça et c'est vraiment... Euh, une très belle expérience. Donc, euh, voilà, ça n'a pas besoin de coûter cher. Euh, c'est Il faut se lancer et se laisser porter. Et bon, il y a un process à suivre. Euh, mais ça, vraiment, ça n'a pas besoin d'être d'être compliqué. Et il y a toujours, toujours des résultats. waouh merci Camille. Merci beaucoup pour ton temps pour tes précieux conseils. Merci à toi. Euh, bon on te dit à bientôt à hein, un événement, peut-être qu'on se croisera aussi à un événement <rire> dans le métaverse. Ce serait juste cool. Je te dis à très bientôt. Ciao. À bientôt.